Bye bye, bye bye, bye, vous êtes mes chou-bidou en eau. Oh là là là là. Voilà, alors, déjà, look improbable aujourd'hui. Je vais vous expliquer. je l'ai acheté à Emmaüs. Je l'ai payé 3 euros. En fait, c'est un look licorne. J'ai trouvé ça trop sympa. Franchement, on peut s'habiller pour rien du tout. Les reines du shopping, c'est Wam, C'est moi. <rire> La reine du shopping pour 3 euros habillée à Emmaüs, je ne vous dis que ça. Donc voilà, alors ce petit loup, franchement c'est une petite robe corset, euh, vraiment euh, super. Voilà, petite robe, robe corset euh, pour une fête, pour, euh, pour 3 euros, elle est toute en coton. J'ai trouvé, En fait, j'avais des petites boucles d'oreilles violettes que j'ai mis et je me suis maquillée. Je ne sais pas si on voit beaucoup, mais je me suis énormément maquillée en violet couleur avec la unicorne de chez Makeup Révolution. Voilà, voilà, mon petit make-up, mon petit make-up du jour. Voilà. Voilà. Oh, rien du tout, c'est incroyable. Il faut voir si. Voilà le make-up. Alors le troisième look, c'est tout simplement un look. Que j'ai trouvé chez euh, euh, Emmaüs, toujours. Euh, petite robe pour 3 euros, comme quoi on peut s'habiller. Hein, regardez, 3 euros. Pour une petite soirée, je peux prendre ce sac-là ou je peux prendre un sac plus fin. Euh, même, à la limite, je ne suis même pas obligée de prendre le sac. Merci beaucoup à Miss Gazelle, parce que c'est Miss Gazelle, le premier concours euh, euh, que j'ai fait, euh, que j'ai gagné. Et voilà, ben, c'était avec Miss Gazelle. Donc euh, ce petit bracelet, je l'ai toujours. Et donc voilà, il y un petit collier que j'ai acheté de chez Damar. Enfin, ce pas de chez Damar, c'était au marché. Et euh, avec des petites perles bleues qui va très bien avec cette petite robe. Maintenant, je vais vous montrer en entier ce que ça donne. Euh, comme ça Si vous voyez comme ça ou pas. Attendez. Voilà. Voilà, en entier ce que ça donne. Et comme ceci, dans les tons bleus bien sûr. Et un rouge à lèvres... Euh, métallique de chez Action et des bouts d'oreilles de chez euh, Action. <rire> Action, réaction. Voilà, et eh bien, euh, c'est Lady Marmite qui me les a offerts. Voilà, et eh bien, écoutez, voilà mon look du jour. Voilà, voilà. Deuxième look. On passe au troisième look. Dites-moi, quel est le look que vous préférez des trois Alors, et voici le troisième look. Alors voici le troisième look alors déjà euh, le maquillage j'ai mis du noir du eyeliner noir euh, un rouge à lèvres euh, bah, j'ai laissé celui là en fait je voulais un rouge rouge et du coup vais euh, mettre celui là voilà un mort doré je trouve qu'il est assez joli donc voilà mon look avec la petite pochette Juste de quoi mettre. Il y a plein de trucs dedans. je ne sais même Ça c'était des chansons quand je faisais des lives et que je vous préparais des chansons. Voilà, ça c'est un petit sac très pratique qui va très bien avec un petit look. Alors cette petite robe Emmaüs bien sûr, 3 euros. Voilà, comme quoi on peut se relooker chez Emmaüs. Et je vais vous montrer en clair comme ça. Voilà. Je vous montre... Il y a plein de choses de Ivy, il ne faut pas euh, se leurrer. Voilà. Et donc voilà, mon petit look, il est comme ceci. Chez Emmaüs, et eh ben en fait, on peut trouver aussi des jolies choses. La preuve, regardez, trois looks impeccables. Voilà. Et je peux sortir avec, je peux.. Euh, bien sûr, il faut les laver, hein, mais en fait, elles sont presque neuves, quoi. Euh, pratiquement neuves. Hein, mais sincèrement, mes euh, trois looks, voilà. Dites-moi lequel de look vous avez préféré. Euh, C'est fini Ma vidéo est terminée. Alors, bye bye, bye bye. La, la la la la la la. La la la Alors, je vous aime, je vous dis I love you. Et maintenant, je finirai ma vidéo par bye bye, bye bye. Ta, na, na. Voilà mes choubidous. Sur ce, ben, bye bye, bye bye. Abonnez-vous, likez. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Likez, partagez, commentez. Je vous adore. Bye bye. Voilà, ça y est, je suis revenue. Et mettez un petit pouce. Dites-moi si ça vous plaît. je vous attends. Parce que sincèrement, euh, aller chez Emmaüs, faire un look, trois looks comme ça, c'est quand même pas évident. Ben, faites-le. Bye bye. J'attends. C'est un challenge. Bye bye.